bonjour mes beaux et belles amis bienvenue à votre chaîne les astres disent donc aujourd'hui je décidé de vous prendre avec moi dans une petite promenade à vélo voici mon petit vélo il est tout petit comme moi donc je décidais de vous prendre en une petite promenade dans les parcs aux alentours. Cette ville s'appelle la ville de Mont de, de Saint-Laurent. Dans le fond, c'est un arrondissement de Saint-Laurent qui appartient à Montréal. C'est formidable. Cet arbre-là, ça donne l'impression que nous sommes en automne. Les couleurs sont vraiment fascinantes. J'ai hâte de voir comment ça va avoir l'air, les, les, les, les couleurs, en été. Donc, voici nos amis les canards, qui nagent, qui profitent de ce petit bassin que la ville de Montréal a créé, tout simplement pour eux autres, pour qu'ils viennent nous visiter, chaque été donc on va parler aussi un peu astrologie je vais parler euh, concernant la euh, nouvelle lune qui a eu lieu le 22 mai qui a eu le 22 mai dernier c'était un vendredi la nouvelle lune a eu lieu Dans le signe des Gémeaux, la troisième maison du zodiaque. En plus, la nouvelle lune a eu lieu. Avec la présence de Mercure. Oh mon Dieu, il y a des petits canards, des petits canards. Je sais pas si vous les voyez. Oh, c'est adorable. Donc, euh, la nouvelle lune a eu lieu dans les Gémeaux, en présence de Mercure, le gouverneur de ce signe. Donc, à suivre. Et j'aimerais bien prendre une petite photo de ces petits canards. Oh, tu sont adorable. Parfait. Donc, à suivre. Hey, little guys hello good morning oh you're so beautiful is this mommy and daddy hey what are you doing I'm sorry I don't have thumbs anything to feed you you're so beautiful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 of white bright blessed days dark sacred night and I think to myself what a wonderful world the colors of the rainbow so pretty in the skies are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies crying them grow. they learn much more than I'll never know. And I think to myself. What a wonderful world. I think to myself. s'asseoir ensemble sur ces chaises longues et continuer notre discussion sur la nouvelle lune donc cette nouvelle lune va avoir ses effets euh, d'ici six mois jusqu'à ce que la pleine lune aura lieu dans ce même signe donc les effets de cette pleine lune vont avoir lieu d'ici six mois. Donc c'est pourquoi je voulais attirer votre attention sur l'importance de cette nouvelle lune. Donc nous avons six mois pour travailler sur un nouveau début. Et on va avoir recours à des euh, talents, compétences, connaissances, connaissances que ce soit au niveau de talent ou au niveau de nos relations parce que euh, parce que euh, Vénus est rétrograde maintenant donc on pourrait avoir recours à des vieilles connaissances ou des vieilles, pardon, vieilles relations que nous avions, avions eu auparavant même aussi si nous avons appris une compétence ou un talent il y a longtemps et qu'on n'a pas utilisé on pourrait avoir recours à ce talent maintenant pour qu'on puisse avoir notre nouveau début comme je vous ai dit, qui va avoir lieu euh, qui va avoir ses effets d'ici six mois ok, je vais m'asseoir parce que vraiment je ne suis pas en bonne forme donc vous avez remarqué aussi cette année, j'aimerais que, euh, que vous inviter à consulter euh, à consulter la vidéo que j'ai faite le 26 décembre portant sur la pleine lune. Par exemple, pardon, sur l'éclipse solaire. Dans le fond, c'est une pleine lune aussi, mais sur l'éclipse solaire et aussi la conjonction de Pluton et de euh, Saturne. Je vais insérer le lien dans la description de cette vidéo. J'aimerais que vous consultiez cette vidéo que j'ai faite en décembre. J'aimerais aussi la, que vous la compariez à ce que nous vivons maintenant. Parce que ce que nous, nous vivons maintenant est un peu spécial, comme vous le savez. Honnêtement, moi, quand j'ai fait la vidéo du 26 décembre, je prévu... J'ai prévu des grandes transformations, j'ai prévu des transformations rapides, j'ai prévu des changements rapides, des gros changements, mais je n'ai pas prévu, jamais imaginé que toutes ces trans transformations pourraient avoir lieu à cause d'un petit virus qu'on ne peut pas voir avec l'œil nu. Donc, vous voyez, il y, y a eu énormément de transformations et on va voir encore beaucoup de transformations dans la manière dont nous, euh, euh, euh, nous travaillons, dans les méthodes, dans euh, les emplacements où, où nous travaillons. Vous avez vu qu'il oui, maintenant, à partir de maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui vont faire leurs employés travailler de chez eux, les gros compagnies que les employés ne doivent pas être physiquement au travail. Donc vous voyez comment on était forcés à changer les méthodes et nos méthodes de travail. Et on va avoir encore beaucoup de transformations d'ici la fin de l'année 2020. 2021, ça va être beaucoup mieux, mais nous devons traverser cette année maintenant. Amis. Voilà. Avec cette belle scène, je finis la vidéo et j'espère vous avez vous avez aimé cette petite promenade à vélo. J'essayais de capturer toute la beauté. Je ne voulais pas en profiter toute seule. Je voulais que vous aussi vous en profitez avec moi. Profitez de toute la beauté qui vous entoure. Regardez seulement la beauté. C'est une belle énergie, très belle énergie. Si jamais on n'était pas en bonne humeur ou on était un peu mal pris, regardons la beauté qui nous entoure. Ça nous donne beaucoup d'optimisme, beaucoup de chaleur, beaucoup de beauté dans notre âme. Je vous laisse maintenant profiter de vos journées. Je travaille maintenant sur les prévisions du mois de juin. Ça se peut que je vous, je vous fasse pour la semaine prochaine une vidéo condensée, comme Sandrine toujours me dit. Sandrine, ma belle amie de la Suisse, qui est pleine, très pleine d'énergie positive, donc à Sandrine et à vous tous, mes beaux amis, je vous dis, je vous aime beaucoup, à la prochaine.